Bonjour à toi chers spectateurs, le pharaon, le sauvage et la princesse de Michel Oslo. Je pense que si je vous dis uniquement le nom Michel Oslo, vous avez forcément une petite curiosité qui vous titille ou en tout cas une petite envie de revenir en enfance si vous avez à peu près mon âge parce que l'auteur donc de Kirikou, de Azur et Asbar et de Dilili à Paris dernièrement revient avec un film où il raconte trois petites histoires. A partir de là, je vois pas grand chose de plus à vous donner comme contexte pour avoir envie de découvrir le pharaon, le sauvage et la princesse. Le résumé pour faire simple, trois petits contes. Trois aventures mêlant modernité, engagement, liberté et tout simplement un plongeon vertigineux et plus qu'agréable en enfance. Si vous aimez Michel Oslo, si vous aimez le style de ce réalisateur complètement atypique qui n'a jamais su rentrer dans une case et tant mieux pour lui, bah vous allez aimer le sauvage, la princesse et le pharaon. J'adore remixer les titres comme ça. Parce que c'est le film par excellence où Michel Oslo cherche à nous embarquer dans son univers. On est sur trois petites histoires, trois petits contes qui vont être racontés chacun à leur manière avec une esthétique différente, avec une narration différente, avec une morale différente, avec... Un geste cinématographique qui va forcément évoquer la manière dont les petits récits qui ont bercé notre enfance étaient racontés lorsque nous étions enfants. C'est un, un délicieux bonbon que l'on prend énormément de plaisir à savourer et que l'on prend énormément de plaisir à voir dans une salle de cinéma parce que c'est un voyage. C'est tout simplement une invitation que nous offre Michel Oslo encore une fois. Et certes, on pourra avoir la sensation que peut-être l'animation n'est pas forcément parfaite. On pourrait se dire, le style de Michel Oslo avec le temps, il est quand même devenu un petit peu trop proche de la 3D et il a, a peut-être perdu une forme de séduction qu'il avait avant. On pourra se dire ça, mais à aucun moment j'ai eu la sensation que le pharaon, le sauvage et la princesse n'avaient envie d'être autre chose que simplement le réalisateur qui nous rappelle à quel point il maîtrise ce style, à quel point il maîtrise cette forme, à quel point il sait exactement comment faire en sorte de faire voyager le spectateur dans son imaginaire. Et donc à partir de là, bah, je ne peux que saluer le geste parce que vraiment il est maîtrisé, il est fort et il marche, tout simplement. L'inventivité et la créativité d'un auteur sont deux choses fascinantes que l'on retrouve indéniablement et évidemment dans la patte d'un metteur en scène qui a su au fil du temps et de son imagination développer quelque chose d'unique qui lui ressemble et qui nous passionne avec justesse et sensibilité. Michel Osso est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui a profondément marqué ma cinématographie enfantine et qui surtout sait nous faire voyager. Et ici une nouvelle fois, il le fait avec beaucoup de justesse, avec une inventivité toujours aussi folle, mais surtout avec une générosité et une composition graphique qui ne peut clairement pas laisser indifférent le spectateur. En termes d'écriture, comme d'habitude c'est Michel Oslo, c'est surprenant parce qu'il a vraiment évoqué lui-même qu'il voulait raconter trois petites histoires. Et lorsque ses producteurs ont entendu parler du projet, ils se sont demandé est-ce que les gens vont accrocher à un film où il y a trois histoires dans un seul long métrage. Honnêtement, moi j'adhère J'adhère parce que non seulement le geste qui en découle est particulièrement intéressant dans les thématiques qu'il véhicule, dans les rapports de force qu'il choisit de montrer entre ces différents personnages au fur et à mesure de leur évolution, les différents styles, qu'on évoquera ensuite, les différents styles de mise en scène qu'utilise le cinéaste permettent à ce moment de cinéma d'avoir une identité propre. Mais en tout cas, en termes d'écriture, moi je trouve que ces trois petites histoires sont très équilibrées. Certes, elles ne font pas du tout la même longueur les unes par rapport aux autres. On va pas se mentir, le Pharaon fait à peu près euh, 12-13 minutes. Euh, le Sauvage, on est sur une vingtaine de minutes. Et par contre, la dernière, on est sur plus d'une demi-heure donc clairement, il y avait une envie de la part de Michel Oslo de vouloir se concentrer surtout sur l'histoire de la princesse plutôt que sur celle du sauvage et du pharaon. Pour autant, les deux premières histoires sont très simples. Elles sont simples, donc elles n'ont pas besoin de s'étirer en longueur. Donc elles n'ont pas besoin d'en rajouter. Elles ont juste les métaphores qu'il faut, les réflexions qu'il faut, le travail autour à la fois du pouvoir dans la première, de la famille dans le deuxième et dans la troisième du statut social qu'on va avoir dans la société et de cette envie de s'émanciper de ça pour retrouver une forme de liberté. C'est très intelligemment fait et moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. La générosité d'Oslo réside simplement dans cela. Nous n'avons pas simplement le droit à un compte mais littéralement à trois. Comme si l'imagination du cinéaste prévaluait sur la simple idée de création scénaristique et dramatique pour donner lieu à quelque chose d'émouvant, d'étonnant, de surprenant et d'entraînant. Ces trois aventures sont à cette image. L'image d'un auteur de cinéma ne cherchant pas simplement à donner au spectateur ce qu'il veut, mais à lui apporter quelque chose de généreux, d'intense, de cinématographique et de créatif, sonnant comme la parfaite synthèse d'un art où parfois, on cherche quelque chose en échange de ce que l'on donne au spectateur, mais ici, ce n'est jamais ce que le cinéaste veut. En termes de mise en scène, bah, Michel Oslo nous montre une dernière fois, s'il y avait besoin, est-ce qu'il va continuer, bien sûr Je pense que ce mec s'arrêtera de faire du cinéma lorsque vraiment sa main sera trop tremblante pour pouvoir maîtriser un trait de personnage. Euh, J'aime beaucoup que Michel Oslo, dans ce long-métrage, ait fait une forme de synthèse de tous les styles, on va dire visuels, qu'il a pu nous offrir depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire que la première histoire, on pourrait tout de suite faire le rapprochement avec Kirikou. Dans le sens où, vraiment, il y a ce même trait de dessin, il y a cette même conception des personnages, il y a ces mêmes mouvements, il y a ces mêmes rapports de physique qui fonctionnent extrêmement bien. Dans la deuxième, bah moi, je pense tout de suite à Prince et Princesse. Le jeu des ombres, le travail autour, justement, de, du théâtre chinois. Enfin, ça, ça fonctionne à fond et c'est magnifique. Et après, bon, je, si vous vous souvenez, déjà à l'époque, j'avais eu un peu du mal avec l'animation de Dilili à Paris. Je trouve que cette 3D qui veut quand même ressembler à de la 2D et pas toujours parfaite, mais je trouve qu'ici elle est un petit peu plus équilibrée déjà, et la manière avec laquelle Oslo joue avec les décors, joue avec les environnements, joue avec les couleurs et tous ces petits éléments-là, ça suffit quand même pour moi à rattraper pas mal de ce qui semble être à mes yeux une petite maladresse que cette esthétique qui par moments sonne un petit peu trop fausse. J'avais presque la sensation, euh, c'est un peu péjoratif, mais de regarder des animations des vieux hadis, oui, oui, vous voyez très bien de quoi je veux parler, les jeux éducatifs. Euh, J'avais un peu l'impression de regarder ça, ce qui m'a un peu gêné. Mais pour autant, ça reste beau, ça reste intéressant, et je trouve qu'ici, il aboutit beaucoup plus... Et du coup ça lui donne une perspective et un travail du graphisme et de l'esthétique qui réussit à mieux nous embarquer. Équilibre et sincérité sont deux mots qui synthétisent ici parfaitement ce que le cinéaste a souhaité nous offrir. Soit un film qui réussit à mêler les trois styles d'imagerie qui ont fait son art, tout en leur donnant une patine et une identité moderne qui parvient à joindre avec folie ce tout purement évocateur et touchant. Cette sensibilité de création donne lieu à trois aventures qui ne se ressemblent jamais, qui avancent à l'unisson sans pour autant que l'on puisse les confondre les unes avec les autres, mais indéniablement, on se sent emporté, touché et ému parce que le cinéaste français parvient à nous offrir un voyage rare et singulier au cœur d'une imagination qui nous est totalement ouverte. En termes de casting, il bah, n'y a pas beaucoup de noms malheureusement de dispo, il n'y a que les trois principaux, donc qui sont Aïssa Maniga, Kerr de Haru et Ducamp et Oscar Le Sage. Les trois sont très bons, dans des rôles très différents. Euh, je dois avouer que Aïssa Maïga en narratrice, ça fonctionne hyper bien Et je la trouve très attachante, très douce Et elle arrive très bien à emporter le film Dans l'ensemble, le je trouve vraiment le casting bon Parce que Oslo a ce don assez inné chez lui De réussir à prendre les bonnes personnes pour les bonnes voix De leur faire dire un texte qui par moments sonne comme très récité Mais à aucun moment on se dit ça ne fonctionne pas On se dit entre les mains de cet auteur N'importe quelle ligne de texte, même un peu fantaisiste, même un peu bizarre va sonner bonne parce qu'il sait bien s'entourer. Ce casting vocal est dans son entièreté à saluer bien bas, car chacun se donne à fond, apporte ce qu'il faut à son personnage pour donner lieu à un ensemble cinématographique rare, émouvant et superbement joué. Au bout du compte, le pharaon, le sauvage et la princesse, c'est la démonstration ultime, je pense. Il n'aura plus besoin de le faire, même si il va continuer à faire des films, mais c'est la confirmation de manière générale que Michel Oslo, même à quasiment 80 ans bientôt, est encore un roi de l'animation au sein du cinéma français. C'est un mec qui conçoit des films comme personne, c'est un mec qui le fait de manière intelligente, de manière forte, de manière belle, de manière très juste. C'est vraiment, vraiment un grand metteur en scène, et je ne peux que continuer de saluer son travail, et je ne peux que aussi vous inciter à aller voir Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse de Michel Oslo, parce que réellement, c'est un délicieux voyage, c'est un plaisir de retomber en enfance avec lui, et je pense aussi que c'est le genre de film qui est pour tout âge. Oui, peut-être qu'en tant qu'adulte, vous allez vous sentir bizarre devant cette histoire, mais c'est un bonheur de retomber là-dedans. Donc foncez, sans hésitation. A plus